Ça va Flo Moi oh, je suis trop con Là on vient de se réveiller dans une forêt euh, du côté de Limoges, on a pris un peu la direction du sud pour faire un road trip. On avait un peu marre de Rennes, euh, la météo, c'est catastrophique en ce moment. Et là euh, on a trouvé un petit campement hier, on a fait un, un petit feu, c'était euh, vraiment grave cool. Est-ce est que ça a été une que... belle nuit ou quoi Bah ouais c'était une belle nuit. Avec un le hilou il m'a bercé ce, ce petit bâtard. <rire> on a acheté euh, une nouvelle Wheezy Car avant-hier. Et on l'a déjà, déjà testé dans les, dans les chemins un petit peu. Donc là, je vous présente la nouvelle voiture de road trip. On va tester ses petites capacités ou ses quatre. On était sur la route et on a vu cette immense pont. Et en s'arrêtant pour voir si c'était possible de sauter, on a vu qu'il faisait 40 mètres, donc c'est un peu trop gros. Mais on a repéré les gros câbles de tyrolienne. Je pense que c'est la fin d'un parcours d'acrobranche. Et on a une poulie avec nous dans la caisse. On va essayer de voir si on peut set up une petite tyrolienne vandale On va regarder si c'est possible On fait ça, genre ça, un côté de la corde c'est la petite balançoire et ça c'est le stack de cordes Elle est jolie ta balançoire Non mais je peux pas sauter C'est impossible Mais toi hein c'est pour moi qui Mais non mais il faut se la faire à la force des bras Mais oui alors on la teste d'ici Bon là je fais un petit try on va essayer d'aller au dessus de l'eau pour tester si c'est solide T'es prêt Je me sécurise les mains au cas où ça prend peu D'accord, elle est en je suis obligé de venir. <rire> hey, c'est pas mal hein. Tu ramènes ouais. Vas-y, full, full power Full power Toi, le truc Franchement, la position est nickel. Je pense que ça part comme ça. Hein. C'est trop bien, genre, t'as ton pied. Et quand tu sens que tu veux sauter, tu peux enlever ton pied trop facilement Et t'as vla le rebond pour envoyer une accro Du coup ça va être fou Bon là on va envoyer une onde dans le câble Et on se la en la gueule <rire> Et ça revient là Là on va faire une petite coulée On va voir si y a du fond Avance ah bon, au moins jusqu'aux algues là qu'on voit Là t'as pied ou pas Oh y'a plein de oh, fonds, c'est crème doux. Flou il y va sans combi. Premier petit cliff de l'année pour moi. Oh lui oh, oh, oh, oh <rire> <rire> <rire> oh Alors vrai ouais, ça va. C'est fun ouais. mais le, le grand il va être génial. Ouais en fait, euh, juste à côté de cette urbaine là, il y en a une bien plus grande, bien plus haute et on s'échauffe un peu sur celle là pour voir si on peut aller euh, sur la grande tout à l'heure Bon là du coup on s'est échauffé sur le petit, là on va aller sur le moyen et pourquoi pas après faire le, le gros big boy, le gros départ Du coup là ça part, j'ai pris la petite corde, on va installer tout le, tout le système, ça part En Flo il m'a mis la tyrolienne là, euh, je me suis mis euh, toute la corde moi parce que sinon elle va traîner partout On a mis une petite sangle là pour, euh, pour bien se caler comme ça là, hop ça va être nickel Et du coup bah on sait pas si je vais rester bloqué au milieu euh, du fleuve là ou si je vais pouvoir arriver euh, sur la terre J'ai peur, Super Tu peux prof. me dire si c'est bien hein, Flo, c'est bon Flo, ouais. c'est bien là. tu vois pas de problème Bah mets tout ton poids là, c'est bon ça, ça. Vas-y, les gars, je te pousse oh, Plaisir. Là, Léo, il est arrivé genre pile dans l'herbe où on portait tout à l'heure. Du coup, c'est parfait. Parce qu'on avait peur un peu qu'il soit bloqué au milieu. En fait, ça le fait. Dire. Oh, la dingue Léo et Filex ont on fait le, le petit et ça s'est grave bien passé. Et là euh, on a envie d'avoir un, un peu plus de speed, un peu plus de, de hauteur. Et du coup on va, on va aller au grand et juste là-bas, c'est parti. Non, Мы Ça va Flo Oh je suis trop con Oh ah, c'était chaud Léo Oh la vache c'était une dinguerie Tu sais que mec, on allait vraiment vite hein Parce oui, oui. que moi quand je dis lâcher vite Genre je l'ai lâché sur le côté et je suis à mains oui. Tellement on allait vite en fait j'ai surfé sur l'eau. Genre vraiment c'était un mec C'est pour ça que en fait j'ai oublié de lâcher la corde parce que déjà quand t'as lâché ça m'a fait un rebond et moi j'étais à une main et j'étais. Genre j'étais là. Non mais là il faut que je lâche, il faut que je lâche, du coup il... j'ai fait euh, euh. Mais comment j'ai fait une échappe T'as fait une échappe et après t'es reparti coup. en front. J'ai le plan iPhone, j'ai le plan iPhone. Oh, oh, ça, iPhone. ça ça part en face <rire> <rire> <rire> Mais mec, j'ai tellement un goût, ça m'a saisi les couilles là. Bon, là c'était chaud un peu parce que dans notre système, il fallait que je lâche la corde à un moment. J'ai oublié parce que déjà j'avais la GoPro dans la main, on arrivait au bout, On est... Arrivait au bout. je voulais pas aller jusqu'au bout. En fait, le moment où genre je m'apprêtais à lâcher, on a commencé à faire un ah, oui. on était en arrière et on pouvait plus se retourner. Et c'était n'importe quoi, à ce moment-là on arrivait déjà à la moitié et tout. Et du coup, moi je, je me suis dit, vas-y, je vais faire une échappe. Et j'ai oublié d'enlever de, <rire> la grosse corde, du coup j'ai commencé à partir en échappe. Et il y a la corde qui était entre ma jambe et mon cou qui m'a retenu et ça m'a fait repartir en avant. Et je suis arrivé dans l'eau, j'ai rien compris. J'ai fait une double rota, mais à l'envers. Oh là là. Bon, bah là, on va se remettre en route, essayer de trouver un autre spot sur la route. Let's go. On vient d'arriver au spot pour la nuit. On a cliffé un petit peu, mais là, on va se poser, faire un petit feu et je pense cliffer demain. Il y a pas mal de trucs à faire ici. Et là, il euh, y a Flo qui est parti monter euh, dans un arbre tout là-haut, je sais pas trop où il est. Je vais essayer de le filmer avec le drone.